Bonjour, moi c'est Shakib, euh, éducateur au service de prévention de la commune d'Anderlecht. Voilà, nous sommes en atelier d'écriture rap. Je mets des ateliers depuis bientôt un an, avec ici, la TISTEAM. Alors ici, on est euh, au local La Bougie, service de prévention de la commune, au Square Albert. C'est pour toi, Barbara, tu fais partie de la famille. Si on ne se connaît pas, ce texte, je le te dédicace pour toi, Barbara. Cette journée t'appartient, on fera en sorte qu'elle est bien. Qu'elle soit bien. Ouais. Ah ouais, qu'elle soit bien. En fait, c'est pour nous, c'est le papa de la tissu c'est notre papa. C'est lui qui nous fait nos musiques, c'est lui qui nous aide à tout. C'est comme fois, un papa. Quoi. On a trouvé une, une fois comme ça, on l'appelle papa père, de ça, ça nous aide. Aujourd'hui, on est en train de faire euh, une musique pour euh, la cousine de lui, Stéphane et Maïva. Parce que son anniversaire dimanche, et comme cadeau, on veut lui offrir une chanson. Écoute le son qui tape courtable ouais. pour toi cuisiner c'est cuisine. mon anniversaire tes 16 ans ouais, Laurent Pierre tout le monde est plus cher... et encore là ah là il a tué une des choses importantes de l'atelier d'écriture tout simplement c'est euh, euh, la so sensibilisation à, à, à des sujets tels que par exemple euh, l'eau, la pauvreté, le quartier, les conditions sociales des jeunes. Euh, voilà, euh, et Ça permet de les faire réfléchir okay. sur tout ça en écrivant avec eux, en les faisant rapper et en les faisant poser sur une musique. Hey, le refrain c'est trop bien. C'est trop trop bien le refrain. Oh, le refrain ça, c est déjà là. Ça, ça, est bon. et, je mets du reverb aussi. Yeah. d'être connu avant tout, et c'est un peu aussi pour faire le grand part au quartier. Mais tout ce que je veux, c'est être connu.